Pendant temps qu'on se prépare tranquille, on va manger un peu un bon steak. Regardez, un bon steak tout préparé là, que j'ai la moitié de la Antoine Lambert. Ah ça.. ça me dit quelque chose Antoine Lambert. Ça me dit quelque chose, par c'est c'est B. <rire> j'ai victimiser mon cousin en plein live, c'est nickel. Je vais appeler euh, mon invité euh, spécial, euh, qui s'appelle Albert Donc euh, c'est parti, on lance la conversation Bonsoir Bonsoir Albert Bonsoir, toi t'as fait pick my ride toi Ah bah écoute, euh, une... <rire> <rire> j'ai ouvert une caisse et je, je me suis tombé sur ça alors bon <rire> Et toi tu as acheté directement une voiture en DLC, vite fait à l'arrache bon. Moi on me l'a offert parce que moi je suis le je <rire> Et pour ça, je vais... Pour ce temps, manger mon chaussure man pendant le chargement. Tu vas t'engraisser. Ouais. Le, le chaussure c'est un vrai <rire> Alors, est-ce que pour ce temps. Alors, euh, on regarde quand même si. Je perds un peu euh, des images, etc. Oh bah voilà, là, il me l'a donné, il est gentil. <rire> pour ce temps, 0 images. Bon, pour ce temps, une bonne nouvelle, je perds aucune image. Ça va. Très beau but, hein, pour ce temps. Ah, merci. <rire> Les... Il y a un décalage. <rire> eh, Merde <rire> Merde non, Je l'ai tué mais j'ai marqué. <rire> bon moi je te rassure, s'il y en a un qui m'explose, je vais l'exploser tout de suite. Voilà, <rire> tiens. Hein. <rire> <rire> je tape tout le monde moi. Si personne n'aime me chaussé au match, je l'encule et, <rire> et je tape la balle. <rire> <rire> voilà, je, ai tenté. Non, je vais tenter. je vais rester au cage de hein, Bon, moi je vais la taper, Il faudrait savoir, merde Allez, si elle insiste. Bon, bah tu sais quoi, je vais même marquer un but. Putain, ah. <rire> tu t'es enflammé là. Merde, pourtant j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui faisait ça et ça marchait. Oh, oh <rire> ah. là ça un bon sens Oh, oh Bah là. <rire> Même il y avait mon assistant joueur qui a fait ⁇ ya <rire> !⁇ J'aime bien commencer par les étapes euh, quand je termine de bouffer, etc. Et ensuite euh, je marque un but grâce à la douceur de au One. De ferme de lait. Non au One. Mon visage s'est transformé. Je suis devenu un <rire> chrétien maintenant avec au One. J'ai une coupe au bol. <rire> et tous les matins je suis obligé de me faire réveiller par une cloche. Et chanter, tire <rire> chaussée au <Oman>. moine. <rire> Pourquoi tu t'es mis tout <rire> enfin, parce que ça allait trop bien la situation <rire> c'est moi qui veux marquer <rire> ça allait trop bien avec ma phrase Darkus il est là mais il va pas parler voilà. parce qu'il a des problèmes de voix non non non il a pas des problèmes de voix <rire> c'est juste que bah ben, regarde-moi ça et eh ben écoute c'est Darkus, le vétéran salé <rire> comme on l'appelle dans le milieu ben, regarde-moi ce chanson <rire> Ah d'accord Oh là là Le guest oh est voilà. venu Oh il aurait même dû parler frère Ah bah voilà frère, j'ai marqué un but, tu peux parler ah. mieux. Ah bon goy ah. Putain, Tu as de la chance Donc nous avons euh, Darkos <rire> à l'antenne. Euh... Ah bonsoir le stream. Ah la police, Et voilà, Hugo, la passe décisive pour Vibra... Pour euh, feed, <rire> Vibra... <rire> vibra... Enfin, vibra vibra TV <rire> je vois plus, gros pack, euh, dit je ah, vous aime, nous aime dans le chat, ouais. euh... donc euh, bah on t'aime aussi hein on t'aime comme ça on, euh, je te fais un petit cœur bah, alors bah si t'es une fille je t'aime mais si t'es un garçon on doit être un peu ludique <rire> c'est un garçon ah d'accord je suis un gars bon bah on t'aime bon, mais amitié aime, attention, attention amitié voilà, voilà. amitié amitié amitié voilà donc merci à opaque de nous avoir suivis ça fait vraiment plaisir c'est grâce à Darkos pour savoir le type de sexe qu'il a <rire> Et sinon, on dit merci à a 50 Désolé de ton pseudo, j'ai eu du mal. Merci de m'avoir suivi, désolé. Oh la ville de Tokyo! Pour tes 1€, euro, ça fait plaisir à la famille! Oh là la là là. là. J'ai eu un tips et je me fais exploser! La ville de Tokyo! C'est le feu! Ça fait plaisir, par contre là j'ai chaud du coup avec le drone, je m'attendais pas. Le petit chapeau d'Eisenberg. Je m'appelle Opa K. Ah, Ope, désolé, je suis désolé pour trop C'est pas le style non Alors, du coup, je vais te le dire euh, tout doucement. Opa K. Opa K. Opa K. Opa K. Ah, t'as oublié le 23 à la fin. Opa K. 23. Voilà. <rire> voilà. <rire> Putain, monsieur Krabs, t'as vu la gueule qu'il a Ah oui. <rire> <rire> oh mon petit Bob, je vois que dalle Ah. Opa K. Dis, euh, ça fait rien. <rire> Je vais prendre du temps à dire son pseudo, mais. Oh <rire> Tentative Ariane qui marchera pas. Oh non Ouh la vache <rire> La vache Non <rire> Oh non Oh le, le but <rire> Ah, il nous dit qu'on est cool, merci. Euh, hop, hop. <rire> j'ai du mal, désolé. <rire> oh j'ai pas un truc japonais. Voilà. J'ai vraiment du mal avec les, les noms donc. Euh... <rire> En fait, pas si j'arrache vos noms, mais je suis désolé, je vous dis à l'avance. Bon, après, c'est parce que je vais dire très franchement sur euh, ce stream, c'est que je suis euh, dysphasique. Donc... Non, on le dis pas Oui, oui Je l'ai oui dit Il fallait le dire Il fallait le dire Il fallait le dire Oui Je suis dysphasique Ça veut dire que j'arrive pas bien à parler Bordel, là, j'arrive à parler C'est ouf Tu t'appelles comment Bah, ça va voilà. avec mon pseudo. Voilà, mais c'est Hugo, voilà. Alors je vais pas dire quand même mon nom de famille parce que bon... <rire> ouais bah voilà, identité Oh la vache vach Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui Ah ah, ah y'a son pote Par contre t'es pas <rire> sympa <rire> Bah attends mais c'est le vrai ou c'est le faux Oui c'est... J'ai... J'ai le petit truc vert Oh la va <rire> Dis-lui qu'on est en stream est-ce que tu as un mot à passer oh. pour 10 000 euh, viewers euh, sur mon stream Bah écoutez, si on perd, c'est pas grave. L'important c'est de combattre Foyres la première fois. Oh la vache Oh putain il faut, Hugo, Hugo, faut que tu portes la ton de Vénus. Bah oui, mais bon, euh... C'est celui que j'ai. Il, il m'a offert un jeu, donc il faut que je sois sympa avec lui maintenant. Il faut pas que tu sois sympa avec lui, <rire> est lui. Ah, il, il est au centre. Il est FK <rire> Il va regarder ouais, il mon stream. AFK pendant deux comptes, vas-y, Oui ah, là, là, là. La triche <rire> Là je triste du stream, t'es sérieux, sérieux Oui. C'est un peu ah méchant mais bon hein. De euh, toute façon on a marqué un but, c'est l'importance. Pourquoi j'entends pas ce qu'il voit Je sais pas moi non plus. Ah d'accord. On te rien et dit. Eh abonné Eh abonné Je mets la rousse BD. Tiens, go, go, go. y Y'a plusieurs qui a commenté mon Twitch et il m'a.. je stresse. Ah ouais mais là, non non on va, on va gagner, on va gagner. Et pas gentil ton pote hein. Après c'est parce que aussi il y a Darkos Salé donc euh, c'est un mauvais clé à moi donc euh, je l'ai adopté euh, il commence très mal euh... Bon, euh, tu sais qu'est que la technique ancestrale Darkos ne fait pas ça, il y a mon copain qui veut abandonner mais moi je suis fair play du coup je vais rester sur ce match Non c'est fake, c'est terrible si ce soir oui. On était bien, on était dans la bonne humeur. Il faut que ton pote il se rappelle. Jeux, <rire> il nous détruit, gros. Ouais, ouais. Un bon, bah, deux, c'est déjà pas mal, hein. C'est un bon début, hein. Vous êtes fort, vous êtes fort. On... on essaie aussi de vous combattre, mais bon. Vous êtes plus fort que nous. Moi, je l'assume que vous êtes plus fort. Donc, c'est déjà ça, ok Je suis le fair play, je suis un, un bon perdant. C'est bon. un tips, par quoi. <rire> Putain, mais quel bâtard <rire> ah, Je sais pas, je l'entends bugger, alors bon, je t'entends bien parler, mais. Il peut pas, tout avoir, hein. Il peut pas avoir le level et la fibre. <rire> Oh et ouais, par contre non. <rire> <rire> oh, j'ai provoqué le karma. Bon le principal c'est voir euh, ton skill et je vois que ton skill est meilleur que le mien. Bon, moi je l'assume. J'avais parié sur ça. On va GG hein. On vous On applaudit. Des bons On les dépend perdants. Vous avez gagné. Voilà. En fait pas. Allez. Bon. Donc j'ai un mot à dernier à dire. De fait... C'est bien sûr. <rire> bon. C'est de la rigolade! Tôt. De la rigolade, en vrai je suis pas énervé, GG à vous! Non, non, mais GG! Donc, euh, Fullirex m'a mis une grosse branlée. Donc, euh, est-ce qu'on change de jeu ou euh, on demande en excluité à Fullirex que je rejoins sa conversation et pouvoir jouer avec lui pour tenter de gagner des, Cup, des Piston Cup? Ouais. J'attends le chat, je vais regarder. Oh là là, Foulyrex qui me donne 5 euros. et oui, <rire> et le chat. Alors, pour me faire pardonner, bon courage pour ta chaîne Twitch. Merci Foulyrex, même si on voit pas ton pseudo. Attendez, je vais essayer de faire ça au moment. Regarde, c'est Fouirex <rire> Voilà, si tu veux jouer avec moi, je suis chaud. On peut faire du 3v3, mais je pense que, euh, vu mon skill, t'as pas envie. <rire> en vrai, ego, je pars sur un autre jeu avec mon pote, une autre fois, sans souci. Ok, il a pas de souci, bah, de toute façon, euh... Si je vais te demander, t'inquiète pas, je vais juste euh, t'envoyer une demande et ensuite savoir si t'es chaud ou pas. Voilà. Je suis quelqu'un de senti, gentil. Il y a des personnes qui font pas ça. Moi, je fais ça. Donc, je suis quelqu'un de sympa. Voilà. Merci, Folirex. Et euh, sur ce, euh, passe une bonne euh, amusement avec ton pote. <rire>